l'a libéré d'une obligation morale. Ce qu'il voulait faire depuis toujours, depuis l'âge de 20 ans, où il était photographe au festival de Grenade, c'était faire des films musicaux. Faire des films sur la danse et la musique. Et il l'a fait en laissant au réalisateur de la movida le soin de parler de la transformation de la société espagnole. « Tous mes films sont musicaux » dit Carlos Samuel et c'est vrai que la musique représente un, un pilier esthétique fondamental dans son œuvre. et Saura se sert de la musique comme d'un levier qui ordonne le récit qui caractérise les personnages Souvenez-vous de Paul Kéméma, cette mélodie on, après la production on, elle est dans notre tête et c'est vrai quand on pense cinéma on pense image alors que pour Saura c'est l'inverse Dans le mode de l'excellence nous aurons le bonheur de recevoir le soir de l'ouverture le 15 nous vendons au cinéma Le Prado, Laura del Sol, une de ses actrices fétiches, l'incandescente artiste fétiche, Laura del Sol. Laura, on dit Laura del Sol. On va essayer de se mettre au son Je espagnol. Laura, parce que Laura, ça fait un peu de et oui, et le oui oh. Et oui, de Et Del Sol, c'est le soleil. Exactement, voilà. Donc euh, vous allez briller Voilà, surtout <rire> oui. à cette h du matin <rire> Et Eulalia Ramon oui, oui. Comme ça. Voilà. Oui. Donc, euh, Qui est à l'affiche euh, du film Le Roi du Monde Qu'on a oui. vu en avant-première sur Marseille dans le cadre de ce festival Et, et, et c'est un film de Carlos Saura Vous êtes son épouse, vous, vous jouez dedans On va savoir un petit peu tout ce que vous avez fait Parce que vous êtes réalisatrice, oui. vous êtes photographe Parce que réalisatrice ça va venir non elle elle fait, c'est maintenant. J'avais député. C'est bon, elle a commencé... Euh... C'est mon premier film maintenant. Mm. Et, et on va voir ce qu'il passe. <rire> Carlos vous surveille euh, Carlos est beaucoup de monde. <rire> <rire> et, on va commencer à, avec vous, puisque ce film il était présenté en avant-première, et puis Laura, ouais. par rapport ah, par à, à Carlos. Carrière, et oui. Oui. Bah, oui, on a travaillé, euh, effectivement. Elle et sa femme, mais à part ça, elle a travaillé beaucoup avec vous oui. Et moi j'en ai fait trois et toi t'en as euh, fait cinq, cinq, cinq, cinq ou six Cinq, cinq non Cinq long métrage et un court métrage. Je, je ah oui, le court métrage de Goya. Et, et, oui. et, les, et les pièces de théâtre aussi. Et a, un alors, pièce de théâtre, avisé, oui, oui, de Calderón mmh. de la Barca. Mmh. Mmh. Le grand théâtre et il y a beaucoup de chance. <rire> <Bueno. rire> uh, vous chantez aussi euh, Chantez alors, là. Oui, non, non. Bueno, je peux chanter mais je ne chante pas normalement. Et vous dansez euh, non, pas, pas, pas, pas beaucoup. J'ai fait c'est Non, pas comme Laura, mais moi j'étais dansée ce... ouais. au, dé... au départ. Elle était dansée, déjà, mais moi non. Et oui, alors justement, le film d'hier soir, le, la, la, le personnage féminin, la, la jeune personne, ouais. celle dont vous jouez être la maman, ouais. euh, elle, elle, elle, elle a les mêmes références que vous, Laura. C'est pour ça que je voulais vous avoir ensemble, parce qu'elle dit qu'elle est de formation classique quand elle fait le casting, et contemporaine, ça a été votre cas Moi j'étais euh, danseuse de classique espagnol, ma, ma base était le classique, hein, bien sûr, c'est la base de toute euh, danse, et euh, voilà, oui, j je venais des, du classique espagnol, hum. mais euh, le flamenco n'était pas vraiment mon fort, Non. mais euh, j'en avais fait aussi, j'avais pris des cours, etc., avec mes parents, avec des grands professeurs en Espagne, mais bon, le, je ne sais pas si on peut appeler du flamenco flamenco euh, ce qu'on a fait sur Carmen, c'était un flamenco très moderne, non, non à ces moments-là. Mais euh, voilà, c'était la première fois où je vraiment je mets. Et oui. Donc c'est oui. un petit clin d'œil que Carlos vous a fait donc euh, en, en attribuant cette ce, ce parcours à cette jeune comédienne. Peut-être. Vous je en êtes rendu que... compte de ça, non est-ce est que, de, de, de de ah, est que vous participez à l'écriture du scénario Est-ce que vous participez à tous les petits détails euh, bon, Oui, moi, moi j'ai participé beaucoup parce que normalement je disais Carlos je, je crois que c'est mieux de ne pas le dire ou de le dire d'une autre façon et, et normalement il, il est très ouvert à ça. No? Et, alors il y a des fois aussi qu'il demande mon opinion mais euh, après il faisait ce qu'il veut. No? <rire> Moi, je savoir comment vous vous êtes rencontré avec Carlos, parce qu'on a l'impression qu'avec vos quand on voit votre parcours, bah, ce n'est pas une impression, euh, vous aimez tous les arts aussi, oui. lui il aime tous les arts, il mélange tous les arts dans ses films, donc euh, quel a été le, le déclic artistique C'était le cinéma et la photographie qui mmh. nous a rencontrés, parce que euh, je, je suis allé dans le casting, parce qu'il faisait dispara, il un film avec euh, Antonio Banderas et Francesca Nelly. il y a un personnage aussi, la mère, comme toujours. Toujours <rire> c'est la même. <rire> et, et alors, quand je suis allé pour les voir, pour les castings, pour parler un peu, il, il me racontait qu'il a été dans les Olympiades, qu'il fait la photographie. Moi, je lui ai raconté que moi, j'aime aussi beaucoup la photographie, que je fais. Alors, alors tout peut jouer bien, bien. Je suis allé là à tourner avec lui et, et je suis et, comme ça. Mm -hmm. si on tournait, que c'est la photographie, que c'est ça. Et... et après, vous avez apprécié. Euh, l'art euh, en général, aussi bien l'opéra que euh, l'art pictural, parce que même dans le dernier film c'est très présent tout ça, donc il, il mélange le tout avec, euh, avec adresse, on peut dire que c'est un virtuose. Oui parce qu'il aime euh, toucher toute les, tout les, tout la modalité, peut-être comme ça. Euh, il aime, dans un film, pour lui, c'est en fiction, c'est musical, pour lui c'est important la peinture, la musique, la, la danse aussi, parce que normalement dans ces films qu'il euh, y a Cuervos ou des autres films de fiction, tous les films de fiction, il y a des moments, où il y a des petites filles qui dansent, il y a quelques femmes qui dansent, il y a quelques dansent. Il y a la musique et il y a la, la, la peinture, parce qu'il aime beaucoup, beaucoup la peinture aussi. Il aime tous les arts. Alors, il, il disait toujours que le cinéma, c'est l'unique la, la, la, chose que tu peux apprendre à tous les arts. Eh oui. hein. mmh. Tu peux mettre la musique, tu peux mettre l'opéra, tu peux mettre à euh, la peinture, tu, tu peux mettre à la photographie, tout. Hein. Vous, Laura Carmen, c'était votre premier film Oui. Comment vous avez été choisie C'est une longue histoire. Une longue histoire, une longue histoire. <rire> Oui. Non, j'étais la première. Il y a eu à peu près, je ne sais pas si, 300, 400, euh, entre comédiennes, euh, danseuses, euh, etc. C'est ce qu'on m'a dit, hein. C'est ce que lui, il racontait aussi Carlos et Antonio Gadez. J'étais la première. Moi, à ce moment-là, j'ai travaillé au théâtre et mes parents, on à Madrid. Hein, et voilà. Donc, euh, quelqu'un a dit à Antonio Gadez, il y a une danseuse qui est pas mal, qui s'appelle Del Sol, et tout, et tout. Antonio il a dit mais Adelson c'est pas possible parce que elle, je la connais et elle a déjà 40 ans, c'était ma mère et on lui a dit non non c'est pas Maria, c'est Laura et voilà donc j'ai fait le premier casting, ça s'est bien passé et tout, après un mois et demi plus tard ou deux mois on a fait le deuxième bon, bah... Bien. Et on m'a rappelé pour faire un troisième dont on m'a dit qu'il fallait euh, arriver à l'heure euh, vraiment pile parce qu'on allait me maquiller, m'habiller, la meilleure photo et tout. Et qu'une heure plus tard, il allaient faire trois autres cc pour d'autres, trois autres 3 sur 3 femmes. Non Mais ce que je raconte toujours, parce que bon, moi, moi je, en fait, je l'ai dit hier aussi, j'avais je, je, rien à faire de cette histoire. Moi, j'étais très bien dans hôpital. Antonio Gades, Carlos Aurora, je, je, vraiment, ce hein, n'était pas mon truc, donc bon. Et pour ce troisième essai, euh, comme je travaille au théâtre, comme je le dis, et moi j'allais tout le temps en boîte de nuit à chaque fois que je sortais de la, du théâtre. J'ai adoré la, la, le disco et donc je vais danser jusqu'à n'importe quelle heure et tout. Je me suis couché ces jours-là à 7h du matin et euh, j'ai raté l'heure. À laquelle je devais y aller pour le dernier essai. Mmh. Là, il y a Antonio Gades qui m'appelle, qui me dit, mais t'es folle et tout. Mais... Je dis, mais ouais, bon, bah, c'est comme ça. <rire> J'y vais pas. Mais t'es dingue et tout, mais tu te rends pas compte, c'est Carlos Sora et tout. Je dis, ouais, ouais, bon, bah, écoute, là, je suis trop crevé, quoi. Il m'a raccroché, je dis, bon, la prochaine fois que je le vois, je traverse la rue, je vais de l'autre côté, et voilà. Bon, et. Dix minutes plus tard il y a Emiliano Piedra qui était le producteur qui m'appelle et m'a dit mais t'es complètement dingue maintenant si tu viens pas je viens te chercher chez toi je te, te, je te tire des cheveux, je t'emmène comme ça et tout. Mm. bon ok ok, je, la pression qui monte je m'avis n'importe comment Enfin, j'étais dans un état pas <rire> très génial et en arrivant c'était une grande porte de garage, euh, le studio d'Antonio de, de Gades donc j'ouvre la porte et là il y a tout le monde qui fait wouah, le chef opérateur, Zora, euh, tout le monde, les danseuses, <rire> tout le monde. Et là je pris des paniques, je ferme la porte et je pars en courant. Et là il y a Emiliano Péra qui arrive en courant, qui me prend par derrière, il dit bon bah là ça suffit, euh, fais pas ton numéro, on, a, on va prendre une bière. Et là, euh, voilà, moi je suis rentrée, je suis arrivée bien sûr hyper en retard, donc tout le monde, les filles et les autres euh, étaient déjà maquillés, machin et tout. Moi j'étais tout en courant et tout. Et voilà, et euh, quelques jours plus tard, on m'a dit bah, c'est toi Carmen. Et, et, et J'étais en panique quand même. Hein, parce que je savais que ma vie allait changer à ce moment-là. Et euh, j'étais habituée à être, ils sont avec mes parents dans le balai, c'était tout été. Très pratique, super, j'avais rien à faire, pas de responsabilité. Juste ben, danser ça et ouais, mais bon, ça, mon personnage, ce que je dis toujours, et c'est vrai, on m'a pris aussi parce que j'étais vraiment à ce, moment -là. Carré, à ce moment-là. Il oui. y a beaucoup d'anecdotes, euh, quand on a fait les CC, les, les etc., qui, qui sont dans le film. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le verre de vin, attends un peu, la cigarette. C'est un personnage exact... qui était proche de vous c'était moi, la, la clope, mmh. le, le, le verre de vin, arrivé en retard. Euh, en retard. Je n'avais pas euh, de de vous rire. <rire> <rire> Qui dit Bon, on ne voulait pas y de... aller. Voilà. Non, ouvrez la tout porte. c'était exactement c est, c est ça. J'étais comme ça. Euh, je continue à l'être un peu. <rire> Donc voilà. La et après, et après, quand on connaît Carlos, c'est. Eh ben, je pas cinéphile. Donc euh, moi j'étais sur tout le monde de la danse et tout, j'étais pas, pas, je savais qu'il était Carlos sera mais j'avais pas cette espèce de truc, on arrive ah et oui. on est... donc moi je mais pour moi c'était... Euh, et il aime ça, qu'on qu qu qu qu qu qu l'adule Non. Non, non Moi je sais ah, que j'ai interviewé plusieurs fois et je sais que c'est quelqu'un qui est resté simple, malgré ses succès, oui, malgré oui. le festival de Cannes, malgré ses prix. Oui, oui, donc, non, non, malgré ça, lui est plus, plus ben... Chaque fois, il est, il est plus normal, ouais. il n'aime pas ça, il n'aime pas ce qu qu'il adore et qu tout ça, non, il aime pas. Moi quand elle dit ça, que, bon. moi aussi, j'ai travaillé déjà, et avant de connaître Carlos, j'avais fait beaucoup de films ouais. déjà, et, et bon, il m'appelle Carlos Saura, bon, bon. Mais, mais pour moi, moi, jamais, non, jamais j'avais a... eu la nécessité. La, C'est le besoin. Les besoins, exactement les besoins de oh, Saura ou oh, Almodóvar, oh. non, non, non, non, pour moi, les, bon, je travaillais, mais ça m'est égal, non? Saura ou l'autre. Et justement, quand je suis allé les voir la première fois, c'est un peu, non, c'est pas comment non, mais bon, je suis allé ah, à Angers, nous arrivons tard aussi, non. Je pense et que alors, ça aimait bien. Donc oui est je crois qu'il qu euh... aime bien le côté parce que aime bien oui. les natures qui se rebelle un petit peu un petit peu bah, rebelles un peu sauvage un, petit peu un peu vrai un peu euh, voilà. avec euh, et alors ça pour, mais, mais pour lui c'est très parce que c'est un peu vampire c'est ouais. comme le vampire pour lui ça c'est bien parce que il m'a demandé avant si j'ai fait quelque chose dans les guillons, dans le scénario. non mais mais c'est lui qui, qui, qui euh, il voit Laura, il prend des choses de Laura de sa vie et il les met dans le film. Ouais. Alors ouais. il faisait normalement ça, mmh. quand il prend quelques actrice ou acteur de voir qu'est-ce qu'elle qu qu peut donner, ou, ou qu qu'est-ce qu que ça porte, non et comme est-elle, et alors elle, elle laisse non, ça. C'est ce qu'il a fait avec vous hein, en tant que, quand il vous a dirigé comme comédienne Il s'est laissé... Euh... Ben, emporté par. Euh... Normalement, Carlos, il, il est un peu de la vieille école. Non? Alors, la vie école, c'était que normalement, aujourd'hui, il a la chose de, de, de, euh, de diriger les de diriger, de diriger acteurs, non? De, de, de, de faire beaucoup de travail avec lui, des personnages et tout ça. Non? Carlos, il aime pas ça il n'aime pas les... qu'est-ce qu'il a passé, les personnages, à oui, banque, quatre... un... ça, <rire> ça, non, mais, oui, il prend, il prend ce que tu lui donnes, non, si tu lui donnes ça, pour lui, il, normalement, il est, il est bien, non, il fait un petit correction, mais normalement, technique, un peu plus, un peu plus douce, mais pas, pas beaucoup de choses. Dans, dans, dans le roi du monde, est-ce qu'il y a un personnage qui est, qui est proche de lui, qui lui ressemble un petit peu, ou alors il y a, ou alors s'il si, y en a un petit peu dans tous les personnages Bon, euh, c'est lui normalement. Oui. C'est comme à Tango, comme à les autres, c'est lui euh, les le personnages qui faisait les le, hum. le, le directeurs de scène. Normalement, c'est un alter ego de lui. C'est lui qui normalement il faisait la, les trucs. De, les, les procès, les choses, les doutes, qu'est-ce qu'il va faire un uh, spectacle normalement il, et, il, jamais il faisait les spectacles entier dans le film non? parce qu'il aime il, aime, il aime plus de, de faire les les répétitions les, les répétitions la répétition, mmh. les procès dans le film et la construction la construction non le le de construction oui, donc dans ce film, il n'y a pas le spectacle final. Ah oui, le personnage, donc c'est lui quoi. Oui, c'est lui. Non, par non, contre, il y a eu un film autobiographique dans, sa, dans lequel vous avez joué. C'était... Pajarico. Voilà. Pajarico. Oui. Oui. Les oui, petits, oui, oise, petits oiseaux. Ça, oui. Les oui. petits oiseaux. Ah, enfin, voilà. super. Hum. Oui, c'est le film qu'il a fait, euh, qu'il a raconté sa vie. Mais sa vie, pour, pour la part de, de, de son père qu'il était, à méditerranée de Murcia, il était est, il est de la côte méditerranéenne parce que Carlos Maman il disait toujours qu'il est Aragon, Aragon, Aragon, no? mais il est un peu méditerranéen aussi, no? il a la famille méditerranée de son père, et dans Pajarico il a raconté un peu toute la histoire, no? il, a, il a voulu faire, c est, c est, c est, c est, je crois que c'est son film plus personnel, oui. Parce qu'il a, il a raconté sa famille, son enfance. Il y a eu un autre, pas très, très intime, non, le film. Il y a eu un autre film justement aussi qui, qui s'appelait Saura au pluriel, où c'était toute la famille. là par ah, contre, pour Saora, c'est un documentaire. C'est qui Saora Saura pluriel? plural. Sauras, oui, c'est oui. Sauras oui. Saura, oui. oui. Saura, parce que c'est un documentaire oui. de lui. Et alors c'est les filles famille et qu'il qu sort, qu'il parle, qu'il qu raconte des choses de son père. Et c'est pour ça que c'est son fils et moi. Et on discutait tout à l'heure en off qu'il était très à cheval justement sur les horaires. Aujourd'hui, ah. est-ce que est le fait d'être à cheval aujourd'hui sur les horaires, c'est par rapport à ce qui s'est passé justement lors du casting de... Köln? Pas, du tout. Pas du tout. Non mais même à non, à l'époque, il faut dire que j'étais euh, jeune, euh, machin et tout. Non, aujourd'hui, je suis très... Je suis une capricorne très carré. Ah, <rire> comme moi Oui, moi c'est scorpion, capricorne. Euh, <rire> voilà, bah, même si j'adore tout ce qui est... Euh, voilà, mais bon. Donc, non, mais j'arrive toujours en... C'est vrai que peut-être c'est... Euh, le contraire euh, on fait les contraires quand on est plus vieux, j'en je, sais rien. Ouais, mais pas, euh, une discipline, vous dites. Ça me non, ouais, c'est la différence. C'est-à-dire que la discipline et la danse, euh, ça compte pour beaucoup sur d'autres choses. Oui. Mais c'est vrai que, par exemple, par rapport aux films et tout, bah, c'était que, en fait, je ne donnais pas de l'importance à ça. Tout le monde me disait, mais c'est des films, tu comprends, c'est un film et tout. Et dis, oui, bah, très bien. Mais moi, oui. je suis tellement bien là où je suis, quoi. Donc c'était pas tant par rapport à arriver à la discipline, parce que sinon pour la danse et tout, j'arrivais tout le temps à l'heure hein, pour les répétitions avec Antonio et tout. C'était donc euh, oui, voilà. Quand je, je sais qu'il y a des choses importantes, maintenant aujourd'hui, j'arrive toujours euh, une heure avant, partout. Mais bon, Vous étiez ça. même en avance pour nous, pour l'interview Ouais, mais moi bon, je voilà, non, mais sinon que quoi que, enfin je m'ennuie vous avez commencé au cinéma tôt ou non tôt, vous avez, euh, tôt tôt non à cette âge jeune, oui. jeune. Oui. alors est-ce que c'est vrai parce que j'ai vu que vous aviez euh, été dans quatre un ans. <rire> à 4 ans vous avez commencé à 4 bon, ans c'est fait c'est parce que je le vois en un imdb imdb et, et en, à un individu tu vois quelque chose que tu ne sais pas que tu as fait. Ou que <rire> okay, tu t'en rappelles pas plus. Oui, oui, c'est vrai. Et alors, je disais, pourquoi Il me filme à, à les 60. J'avais 4 ans, 64. Et, et après, je me rappelais parce que je l'ai demandé à ma mère. À Barcelone, il faisait beaucoup de cinéma quand j'étais petite. Il y avait beaucoup de cinéma, il y avait beaucoup de studios à Barcelone. Il faisait beaucoup de films. Et alors, on, on, dans mon quartier il tournait des choses, alors normalement on, on faisait des figurations, on faisait des choses non? et, et, et c'était que dans ce film, que euh, normal, il y a il mon nom parce que je, je crois que je disais quoi. demandais j'ai demandé à ma mère, maman tout t'en rappelles. Quand un film d'un western parce que un Oui, voilà, j'allais vous parler justement western. de ça. Un western, je m en m en west. un western. Vous vu la piste d'un western. Qu'est-ce que vous avez fait un... dans un western Je ne m'en rappelle pas. Ah. Je ne m'en rappelle pas. Elle était trop petite. <rire> J'étais très petite et oui. ma mère, elle ne se rappelle pas. Ma mère disait oui, je crois que oui, mais je m'en rappelle pas très bien. Alors je ne sais pas parce que je n'avais pas vu le film. Et Oui, parce Déjà, que c'est vrai que ça. J'avais un peu de curiosité pour voir le film et voir qu'est-ce que, qu que je fais. Moi, moi j'ai fait à 5 ans la publicité de toute la. Et là, la soupe, euh, comme c'est à Super oh, ah, euh, ou les machines à laver. Et un jour, ah, oui. euh, j'ai fait pendant deux ans toutes les pures, J'avais 4 ou 5 ans aussi, 5 ans. Euh, à Barcelone, on faisait aussi. Oui. Mais, enfin, et un jour, dans un, dans la, à la télé, personne ne s'est rappelé chez moi et tout, on regarde un film très connu en Espagne, s'appelait Samuel Belen, des Paco, Paco Soria ah, oh, si, si, si, si. des films en noir et blanc des années 60 quoi. et un jour en regardant les films et tout d'un coup il y tout d'un coup il dit, oh, il amène la le, ouais. une télé en noir et blanc, la première télé et tout, et tout d'un coup qui apparaît là, la, la, la, la pub la de, de la soupe <rire> <rire> non c'est rigolo c'est ah, bah, comme ça qu'on qu a envie après de se ce... Non. non, pas du tout, même pas que vous vous amusiez, c'était un amusement. Quand, non, on est est... Jeune, quand on est jeune, c'est qu'on s'amuse. Non, je pense que c'était, enfin, en mon cas, c'était l'amusement de des... ma grand-mère et mes parents, J'en sais rien, parce que je pense pas qu'un enfant, euh... c'est hum. dit, ah, « à Je j'aimerais bien de faire une pub. Hum. » Ou oui. euh, « J'aimerais bien, je pense pas. » C'est pas sur les temples. Non. <rire> non, non, non, non sur non. les temples, elle était vraiment poussée. Non, ah, mais bon, là-bas, ils sont préparés, etc., hum. pour ça, quelque part. Je ne pense pas que... Je crois que dans notre génération, dans notre temps, mm -hmm. il était tout plus normal, et plus naturel. Et on ne sait pas une chose que trop oui, on que... oui, les... un les... peu comme ça. Les oui, les... Oui, oui. Miss, Miss bébé, Miss, euh, <rire> je ne sais pas si en Espagne Alors, ça e -Lalia. Non, e -Lalia, non, e -Lalia, avant pas. que vous arriviez avec Laura, on parlait en aparté, parce que c'est vrai que vous avez vraiment euh, beaucoup euh, euh, à voir tout deux avec Carlos Saora et qu'il euh, a été plus ou moins influent sur votre carrière à toutes les deux C'est sûr, mm. ça c'est sûr. Qu Est-ce que, que la, la, Est c'était ouais, des non. infidélités quand vous tourniez Parce que vous avez tourné beaucoup de films sais, avec ouais. les autres. Ouais, ouais. Ce n'était pas considéré comme des infidélités. Mais là, beaucoup de films avant. Hein. Mais oui. moi, pour moi ce n'était pas comme, ouais. comme elle. Parce que quand j'ai connu Carlos, j'avais fait déjà beaucoup de films et, et, et, et, et, et, et quelques et films très et Elle était déjà très connue en Espagne. Ouais, des points de... et oui, plus encore le contraire, un plus le contraire, un Parce que euh, j'avais mon nom, j'avais mon carrière tout fait, à fait. Et, Tout à fait. Alors, je faisais des films importants avec Carlos, mais je ne faisais jamais la, la Carmen Ce no? hum. c'est pas normalement la fille du film. No? Normalement, c'est la mère ou la pousse de Goya, euh, de Paco Rabal. Mais, mais oui si c'est vrai parce que c'est un peu compliqué non quand tu y as déjà un homme et tu es avec une personne qui est très to ouais. est ouais, totem, ouais, ouais. c'est un totem euh... alors tu dois aller un peu, parce que, euh, euh, comment ça s'appelle ça euh, pour, pour avoir ton, ne, perdre, ne perdre pas ton visibilité, non ou ton identité, de ton nom et de ton personne. C'est un peu compliqué, non parce que, je ne sais pas, il y a des choses dans les cinémas dans les zones de le cinéma, qui Ah, il est avec ça, alors je ne l'appelle pas », parce qu'il ne s'écoute, je ne sais pas. Mais il a été un peu difficile à, au premier, au, à premier temps. Non mais après, bon, j'ai continué comme toujours. J'ai fait des films avec beaucoup de. de pour sorte, non pour sorte. Avec beaucoup d'autres de... de... directeurs et d'autres. En histoire. France, oui, j'ai fait euh, quelques productions franco-espagnoles. J'avais tourné aussi avec Marisa, euh, ici à la France, c'était film mm -hmm. qui s'était l'Allemand vide. Mmh. J'ai tourné aussi pour Canal Arte et La France avec Eduardo Mignona, l'Argentine, avec une coproduction d'une nouvelle de euh, ciné Oui. Et oui, j'ai fait euh, quelque chose à La France. Mmh. Alors, vous, Laura, la, la France, vous êtes venue tôt En 87. Oui. Je suis et... venue euh, euh, pour faire un film avec Jeanne Moreau. Euh, c'était un metteur en scène euh, qui s'appelait Antoine Percé, qui s'appelle toujours Antoine Percé. Et donc Jeanne Moreau qui venait, enfin euh, elle tra travaillait pas depuis très longtemps, et c'était le premier film euh, qu'elle faisait, euh, voilà. Donc euh, je suis venu, il y avait Assunta Serna aussi, euh, donc voilà. Et je suis arrivée, et la semaine après, avec Antoine Percé, le metteur en scène, on est tombé amoureux, et jusqu'à mmh. aujourd'hui, <rire> Donc euh, on est toujours mariés, toujours euh, ensemble et euh, lui il est devenu producteur après et voilà c'est pour ça que je suis en France. Mais j'ai beaucoup travaillé en France quand oui, même. Hein, oui. Parce que par exemple on parlait cette semaine ici en France de la mort de l'Iranien euh, qui habitait euh, euh, à l'aéroport Charles de Gaulle depuis des années. Et le premier film, tout le monde parle de Tom Hanks et... Euh, oui, tombé Terminal du ciel bah, c'est oui. pas ça, le premier film qui a été fait sur ce thème, cette thématique là et c'était était il y avait Marisa Paredes, il y avait Jean Rochefort, oui. le protagoniste oui. avec moi euh, et s'appelait Tomber du ciel voilà. de Philippe Lioret qui est le oui. premier film de, de Philippe Lioret oui. un super film oui. qui avait oui. été à, à Saint Sébastien et vraiment euh, et est oui. très beau film et vraiment où on comprend vraiment le. le Charles de Gaulle, on a tourné à Charles de Gaulle Enfin, et que, quand on me parle tout le temps des terminales avec Tom Hanks bah, c'est une copie, euh, oui, c'est le oui, deuxième oui, oui, voilà, donc ça m'énerve un peu surtout euh, ouais, <rire> aux infos et tout euh, au lieu de parler des films de Philippe Lioré qui, qui a toujours ah, fait Bonjour toujours fait des films là-on <rire> Ça va être l'heure de partir bientôt. Donc, toujours euh, des euh, films très, très engagés, je voulais dire. Oui, l -l Alors, moi je voulais en parler parce, parce que oui, vous l'avez noté, parce que c'était pour moi c'était ouais. quelque chose d'important. Et après vous avez fait super, des séries. Très le Camarguais entre autres. Ça c'est la avez... série, non. France 3. Mais j'en ai fait là, un autre qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, avec Gérard Lavin. Euh, oui. J ai, j ai tourner pas mal de, de choses ici. Oui, oui. oui. En tout euh, cas, voilà. là, je... vous aimeriez tourner plus en France, vous plus Ah oui, parce que moi oui. j'aime beaucoup parler français. Oui. Je ne parle pas très bien, mais... Oh, euh, bah de... si quand même. Oui. Nous, on ne parle pas espagnol. Pas hein. Nous, euh, <rire> espagnol c'est un peu plus... Oui, j aimerais, j aimerais ouais. oui, j'aimerais voilà. beaucoup. Oui, oui, oui, de continuer à faire... Euh, le juste film pour en finir, France. ce personnage de mère dans le film Le Roi du Monde, puisqu'on a commencé avec le Roi du Monde... Comment vous le considérez Comment vous le, la voyez cette mère C'est une mère qui a souffert, qui, a, oui, qui protège sa fille je suppose que c'est une mère qui vient de l'Espagne parce que je, euh, je disais à Carlos que, que je croyais que pour faire une mère musicienne il y avait beaucoup d'actrices musiciens et moi je n'aime pas, euh, pas euh, faire travailler avec un autre pays et faire d'une femme d'un autre ouais. pays de la musique quand il y a des actrices les qui, qui, qui les gens, ça, non? Ouais. Parce que absurd, non parce que c'est un peu absurde parce que tu dois faire un délit, non. <rire> <l 'honneur. rire> alors euh, quand j'étais à cause, je, je crois que peut-être c'est une mère qui, qui est espagnole elle vient de l'Espagne et bon, il ne se racontait pas beaucoup mais c'est suppose oui, que c'est une mère il y a le mari qui est... Qui c'est un désastre, voilà. et, et c'est elle qui l'a travaillé beaucoup, c'est la fille qui le disait, non ma mère qui l'a travaillé beaucoup parce que je peux, je peux aller à danser tout ça. Je crois que c'est mère un peu comme tous les mères normalement, la mère qui, qui, qui souffre, bon, c'est la mère qui l'a souffri, qui l'a travaillé beaucoup pour les filles et tout ça. Mais, on voit un peu, un, peu, un peu de son histoire, mais pas beaucoup. Non, non mais on, on devine qu'elle a une histoire chargée, oui et, Oui, alors c'est ça, euh... ça. Pour moi, le travail le plus important, c'est avec pas beaucoup de, de scènes ou pas beaucoup de choses qu'il qu y a raconté ça. Non et oui. ça, c'est bien parce que dans le cinéma, tu peux raconter beaucoup de choses sans, sans la raconter. Ah, non bah oui. C'est une chose. C'est de... pour ça qu'il y l'image si, l'attitude, et l'énergie, je, je sais pas, non? Alors, bon, normalement, c'est travail dans le, bon, je pense un peu avec, avec ça, non, une mère, c'est pas très difficile parce que il y a beaucoup de, de femmes qui sont comme ça, non?